Bonjour à toutes et à tous, euh, bah pour aujourd'hui je vous propose une séance courte et intense, pas d'échauffement, on est tout de suite en action, avec des Tabata. Le premier Tabata que je vous propose, c'est donc 20 secondes de travail, 10 secondes de récup sur 8 tours. On va faire un Tabata gainage avec des remontées coude pendant les 20 secondes, gainage coude pendant les 10 secondes. Le deuxième Tabata que je vous propose, c'est Tabata squat, donc très très simple. Pendant les 20 secondes d'effort, les squats, maximum. Les 10 secondes de récup, vous les faites soit en récup normal, soit en pause squat, donc on ne prend pas du squat. La troisième Tabata que je vous propose, c'est un grand classique, un Tabata Burpees, donc 20 secondes maximum de Burpees, et pendant les 10 secondes, récup total. Je vous propose ensuite un quatrième Tabata. On va faire du Holo Hold, donc du gainage sur le dos. Donc pendant 20 secondes, on fait du Holo Rock, 10 secondes de holo hold, et ça pendant 8 tours. Et bien voilà, j'espère que cette séance vous a plu, petite mais intense, on se retrouve demain, bonne fin de journée, au revoir.